Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 130 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Bijouel Twist qui est donc un peu différent de Bijouel 3 qu'on a joué euh, il y a pas longtemps euh, C'est parti, donc alors attendez je regarde un peu les paramètres euh, L'user je change parce qu'on euh, va commencer une vraie nouvelle partie parce que j'avais joué un petit peu avant Bijouel euh, Twist qui va se démarquer par sa différence Allez on va, on va y aller tout de suite euh, Ça veut rien dire se démarquer par sa différence mais on va voir Donc on va jouer en mode classique pour commencer je vais un peu vite euh, parce que bon euh, on va pas y passer non plus 3 ans c'est comme l'autre page world, donc c'est des petits jeux donc voilà le but c'est de là, faire tourner les gemmes alors euh, c'est toujours du match 3 c'est à dire qu'on aligne 3 gemmes euh, les unes avec les autres et euh, pour qu'elles explosent ou ça c'est toujours un peu le même principe sauf que là ben, il va falloir euh, faire, euh, faire, faire effectuer une rotation euh, à 4 gemmes pour arriver à trouver hop, voilà, des combos 2, 3, hop, alors par contre il y a des, euh, sur celui-là, alors là regardez, euh, je vais expliquer après, donc vous voyez à gauche là, la, la petite barre qu'il faut remplir pour finir le niveau, donc voilà on va la remplir, on est en mode, euh, on va dire, euh, tutoriel, donc c'est pas vraiment un niveau en, à part entière, il y a quelques trucs qui vont apparaître après, que, qui ne sont pas là pour l'instant, donc voilà, vous avez vu, j'ai pu faire déjà deux coups, c'est à dire que j'ai pu euh, enchaîner deux coups euh, de, de, de, de rotation, c'est-à-dire que c'est pas, pas faux faire la rotation sinon ça revient en arrière Non, ça revient pas en arrière Et on, on va pouvoir donc euh, euh, J'ai envie de dire jamais perdre Je vois mal comment on peut perdre sur un niveau comme celui-ci euh, Donc là on est juste en mode classique euh, Pour l'instant on, on, on peut pas perdre au niveau des coups Mais évidemment on peut perdre En, euh, en mode zen je pense que c'est plus facile Mais là donc on n'est pas en mode zen du tout il va apparaître des, euh, des gemmes qui explosent et qui sont euh, limitées dans le temps pour l'instant on n'en a pas encore eu euh, donc pour l'instant je continue à faire, euh, à essayer de remplir la petite barre là vous voyez donc je peux, je, peux, je peux vraiment choisir comment je veux faire mes trucs voilà, il va compléter le tutoriel magnifique petite animation d'ailleurs très jolie au, au passage du niveau, regardez Ouh. Or ça je me rappelle, sur quand, il y a, ça fait déjà un moment que ça existe, ça faisait ramer euh, le PC hein. le PC que j'avais avant le PC que j'avais avant, je pouvais rien faire avec, hein, évidemment. Euh, C'était un packard bel. Et, euh, et euh, si j'avais gardé ce PC là, ben j'aurais pas pu faire toutes les vidéos que j'ai fait, on va dire. Donc voilà. Allez. Donc là, on est dans un vrai niveau. On remarque la notion de, de combo que vous voyez. Alors en haut euh, à gauche, au-dessus des résultats, vous voyez que plus on en fait euh, d'affilée. Voilà, comme ceci, plus ça remplit la petite barre Quand la barre se remplit, on augmente la, la valeur de multiplication Et donc du coup, bah, ça, ça nous donne plus de points pour chaque coup Il faut savoir que euh, dans un mode comme celui-ci Il y a toujours au moins une combinaison Obligatoire qui va, qui va nous donner en un coup le, le, Une explosion C'est à dire, euh, même, si, même si vous pouvez composer comme vous voulez vous pourrez, Il y en aura toujours une Si vous la tournez ça vous, euh, ça explose du premier coup. C'est pour ça qu'on peut augmenter le combo si on réfléchit bien, qu'on cherche bien à chaque fois là, bon, le, bon, le bon truc. Ça, ça augmente le combo. On n'a pas encore vu de gemmes explosives. Ça va pas tarder, je pense. Ou alors je vous raconte de la merde, mais je pense pas. Il me semblait, euh, <rire> c'est vrai que c'était en mode classique. Hein. Donc là, je cherche, hop, là, vous voyez. Il y en a toujours une quelque part. Là, il y en a une. Euh yop, yop, yop, yop. Alors après il faut chercher, euh, moi je suis un peu l'habitude, vous risquez d'y passer un peu plus de temps si vous y avez jamais joué. Euh, surtout que ça change totalement euh, par rapport à Begewell 3, euh, Begewell normal, où vous, vous échangez des gemmes que là vous les faites tourner. Ah voyez, voilà, donc voilà, donc là on voit une gemme explosive. Elle, elle est euh, blanche que vous voyez là-haut, donc il faut la faire exploser avec des gemmes blanches. Bon, ça, ça semblait logique. Et... Euh, et il nous reste 17 coups. A chaque mouvement, il y a, il y a un, le, compteur, le compteur se décrémente de 1. Et donc, du coup, bah vous, euh, si on arrive à 0, on perd la partie, tout simplement. On peut recommencer, évidemment, le niveau, c'est des niveaux. Comme vous avez vu, euh, là, je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire exploser, qu'on aura fini le niveau. Alors, hop, là, la orange, vous voyez, la orange, elle a pété. Level 2 complete. On gagne 2 étoiles. C'est une histoire de rank. Euh, c'est tout bête vous pouvez monter très haut sans, pour, sans forcément avoir de, de meilleures choses c'est juste une histoire d'expérience de, hop là donc là j'ai plein de trucs qui explosent c'est plutôt sympathique hop alors j'essaye de monter le combo euh, là haut regardez x 5 déjà c'est pas mal euh... Euh, là là là là alors faut pas faut justement pas essayer de casser ce combo Hop le rouge, hop le vert, ouais mais non, <rire> on aurait pu faire un petit 5 de vert mais en fait non, <rire> pas au bon endroit c'est dommage, je vous aurais montré ce que ça fait les 5, vous avez aussi vu qu'en anali... en... En... En... En alignant 4, hein. donc ça vous fait des gemmes qui explosent, alors qu'est-ce que c'est que ça Can be matched, mm -hmm. donc ça c'est un truc qu'il faut faire exploser, je peux pas le détruire avec des gemmes, il faut que je fasse exploser quelque chose à côté, ou alors hein, que je fasse des gemmes à côté, ouais plutôt ça. Hop. Alors là, le, le blanc, il me reste plus que 12. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que je me, je me bouge le, les fesses. Hop. Le bleu. Ah, on détruit ce bleu-là. Le rouge, ici, il est pas beau. Euh, c'est pas top, tout ça. Le blanc est toujours là. Ah, bah non, c'est bon. Level complete. Ouf Ouf parce que bon j'aurais pu perdre Facilement là euh, J'avais pas de blanc autour Voilà mais on va donc changer de, de, de style On va passer sur l'autre mode Alors pour débloquer euh, Les autres modes ben bah, c'est pas pour l'instant Il faut faire certaines parties de classique de zen Alors là on va jouer en mode zen On va se faire quelques petits niveaux en mode zen Et là on va voir que le, le mode zen n'est pas très très difficile comme son nom l'indique C'est juste pour gagner des étoiles euh... Hop là, speed bonus. Là, je suis allé très vite. J'ai eu un bonus de temps, de rapidité. Alors, je sais pas ce que j'ai gagné exactement. Peut-être que mes points comptaient plus quand il je... quand y avait le... le petit message, mais c'est allé. C'était assez rapide, donc euh, je ne sais pas. Allez, on s'éclate putain. J'arrive pas à le trouver. Il y en a toujours un. Hein. Y en a toujours un là aussi en mode zen. De toute façon, bah, en mode zen, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, normalement, on peut pas perdre. Si on suit la logique du mode, on n'est pas censé pouvoir perdre. Alors, j'ai toujours la barre de gauche à remplir. Ça, ça n'a pas changé du tout. Euh, là, il y a le violet. Le jaune, juste en dessous, voilà. Youp alors c'est un jeu, euh, il est du même graphisme que Beijoel 3. Bon, bah vous le voyez mais on s'en doute un peu euh, vu, la, vu les couleurs, vu, uh, vu un peu tout. Hop là vous avez vu le changement entre les niveaux est différent tout à l'heure. C'est spécial, c'est juste un petit. Une petite spirale. Euh, oui donc les graphismes sont, sont de la même qualité que Beijo 3 Je pense qu'il a été fait quasiment en même temps, je ne sais plus exactement la date. Euh, ça ne doit pas être bien différent entre les deux. D'ailleurs j'attends avec impatience de voir s'ils nous font un BJOL 4, je ne sais pas peut-être. 4 qui serait encore plus beau, qui aurait encore des modes plus intéressants. Euh, là il y a, a deux autres modes mais je pense qu'on va pas y arriver à les faire parce qu'il faut les débloquer, c'est un peu plus compliqué que, que BJOL 3, il faut jouer un peu plus longtemps. Je crois qu'il faut faire 10 niveaux en classique ou quelque chose comme ça. Ou 10 niveaux en zen pour débloquer tel voilà, ou tel ou ou mode. Alors c'est... On remplit. Déjà en x4 là-haut, mon score déjà plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vachement rapides à ce jeu. Moi, bon bah, j'ai un peu l'habitude, euh, l'ayant eu euh, il y a déjà un moment, on va dire. Connaissant Bijouel depuis le tout premier, un peu habitué à ces gemmes, c'est toujours les mêmes, elles n'ont pas changé. Il y a les mêmes couleurs, à peu près les mêmes formes. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt facile. Bon, là en plus, c'est du twist donc il faut prendre l'habitude du twist. Il existe aussi sur portable, sur, euh, sur d'autres euh, euh, consoles. Il était aussi sur, euh, sur Nintendo DS. Je ne peux pas vous mentir, mais je crois qu'il était sur Nintendo DS. Les visuels les je crois qu'ils y sont. Ce sont des match 3, il y en a, c'est sûr, des jeux de match 3. Et, euh, et donc j'avais pris, moi, sur mon portable, euh, ce jeu-là, Visual Twist sur portable. Et franchement, quand vous vous ennuyez... Je montais, je montais, je montais au taquet euh, du, euh, du, du, du foie là-haut. Je sais plus, ça montait en x19 x20 maximum, quelque chose comme ça. Peut-être moins, je sais plus euh, exactement. Et en fait, quand vous montiez au taquet, à chaque fois que vous, que vous remplissiez des, des petites barres petites et que vous le remplissiez à fond, et ben, quand vous étiez à fond, ça, vous, ça, ça, ça transformait vos gemmes en fruits, tout simplement en fruits. Et, euh, et ces fruits là, ils détruisaient la couleur... Euh, c'était des sortes de, de gemmes un peu, un peu spéciales. Euh, ils avaient une couleur. Et en gros, euh, quand vous les, les combiniez, ils, ils aspiraient toutes les couleurs... Euh, qui étaient la leur, quoi, la, la même couleur. Et ça, les, euh, du coup, ça détruisait une couleur sur le, sur le plateau, tout simplement. Moi, c'était plutôt sympathique à faire. En plus, j'étais au maximum, donc je gagnais plein de points. Comme j'étais en mode zen, ça se finissait jamais. Il y avait des niveaux, euh, tant que vous en vouliez. Ah, je suis déjà en x5, c'est sympathique. Ah, on continue pour l'instant. On va faire quelques niveaux de zen, on va pas aller plus loin. On va essayer de, de voir si on peut débloquer quand même euh, un des autres modes. Euh, ouais. Il y a eu une petite explosion sympathique. Hop. Enfin, on prend du temps. C'est la réflexion qui est -tête, hein. Il y en a beaucoup qui, qui aiment ce jeu quand, quand, quand il s'ennuie, ou qui, euh, je sais pas, moi j'ai un collègue justement qui il a, il a vu ma vidéo Bijol 3 et, euh, et il s'est mis à y jouer après en fait. Il s'est mis à y jouer un peu comme un fou on va dire pendant, pendant 48 heures peut-être parce qu'en fait euh, ouais, pendant deux jours on va dire, pas pendant 48 heures on va dire plutôt pendant deux jours, la même chose mais <rire> de la façon dont c'est dit c'est pas pareil. Attendez donc là il y a une super gemme de fou, je vais essayer de la faire péter la rouge. On va, on va essayer de la faire péter plus tard, donc je disais mon, mon collègue qui avait joué bah du coup il, un peu, il avait un peu accroché au principe, il avait essayé tous les modes et tout il se reconnaîtra d'ailleurs en entendant la vidéo <rire> voilà et euh, donc du coup euh, c'est addictif mais euh... Mais vous, vous y jouerez pas non plus des années hein. après on est tous différents voilà donc je vais essayer de te faire péter la, la gemme rouge qui, qui est vraiment avec des petits éclairs elle a, elle a vraiment envie que je la fasse péter là, là, là je la sens, elle, elle a bien envie voilà, allez. Donc elle est où Comment faire Comment faire le.. Ramener du rouge Descendre, faire descendre du rouge jusqu'en bas. On va essayer coûte que coûte. Je suis déjà en x7 au niveau combo, c'est sympathique aussi. Je vais pas, bientôt passer en x8. Voilà. Euh, voilà, c'est bon, je peux la faire. Voilà, bon ça détruit horizontalement et verticalement la ligne. En x8 de combo, c'est sympa. Hop, le vert. Et le blanc. Et le bon il est fait. Ouf. Voilà, ça doit pas non plus être très, att très attractif sur une vidéo. Où vous ne pouvez pas jouer vous-même. pour ça je vous conseille de l'acheter. Ça a coûté, euh... je me rappelle que Bijou L3, euh, quand il est sorti, il devait coûter 20 dollars. Chose comme ça, 20 dollars, euh, le vrai. Celui-là, il doit être dans les mêmes prix. Donc, euh, si vous aimez, je vous conseille de, de l'acheter. Ou de le télécharger également, hein, on va On va rester dans les règles. Voilà. Allez, euh, on a bientôt fini le niveau. Et euh, et de, de, par, euh, de par le niveau aussi, le jeu, on va, on va pas aller plus loin. C'est un moment qu'on joue. Comme j'ai dit, pour les petits, les petits jeux, on essaye de pas faire durer trop longtemps. Voilà, sinon ça deviendrait sous vous regarderait pas la vidéo. Donc, voilà. On aura vu au moins la gemme qui explose pas mal. Level 4 conflict. Et, et voilà, encore un autre niveau, mais on va pas le faire. On retourne au menu. Je... Oui ça sauvegarde automatiquement. Par contre, donc, on peut pas faire donc, les autres modes. Ouais, 2, 10 levels en mode classique. Un one new et rang 3. Donc ouais, le rang 3 j'aurais pu le faire, mais mais voilà. Donc voilà, ce sera tout pour BJL Twist.